L'équipe s'est reformée et on avait hâte de se retrouver. Et on a commencé par des séquences assez cool à tourner pour redémarrer tout le, toute l'aventure. Donc, euh, plus bon ressenti pour l'instant, euh, ça se passe bien. Non ça se passe très très bien, voilà, les nouveaux ont été bien intégrés, j'ai envie de te dire. Cela fait tout ce clip. On est content de se retrouver tous, surtout euh, moi et Clément, le Perchman avec qui on entretient une relation amicale plus euh, passionnelle. J'ai vraiment envie de se souvenir de ça euh, Alex Les gens euh, sont de bonne humeur, on est bien. Les acteurs sont top. Bon, le euh, réalisateur il est un peu chiant mais c'est pas grave. Hein. Tous les jours il y, y a des gens qui passent et ça se passe très bien, ils sont adorables, ils font très bien ce qu'ils ont à faire. Donc c'est top.